Ça explose dans nos têtes, ça fait des petites bulles, c'est pas du champagne Si s'y mettent tous ce mec-là, ils lui péteront la gueule en 5 minutes Les bloqueurs, pas, ce ne sont pas les grévistes, c'est le gouvernement. Il faut faire un plan d'urgence, c'est leur travail, yeah ils sont ministres. Moi, je sais réanimer des bébés, chacun son métier. Nous sommes solidaires de vous, nous nous battrons pour vous. Le besoin de révolution. Le bordel, c'est l'espoir. tout ne soit pas parfaitement contrôlé, maîtrisé, que ça vive, quoi. Que Macron démissionne, sienne, sienne, sienne comme de Lebois, comme les fonds de pension, c'est des grandes assurances privées. Et là, Macron est en train avec son avec son projet de réforme de leur de, de leur faire un, un cadeau immense. Qui prennent conscience qu'ils sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres et que euh, on est dans le même bateau. Voilà. Salut l'internaute, aujourd'hui nous sommes à Paris et nous sommes le 17, non pas novembre mais décembre 2019. Rien à voir avec les gilets jaunes, enfin quoi que, il y en aura forcément énormément aujourd'hui, comme euh, lors des deux précédentes mobilisations nationales depuis le début des grèves générales illimitées interprofessionnelles euh, qui ont débuté le 4 décembre dernier. Donc voilà, là euh, je me dirige vers euh, République pour euh, cette troisième grosse journée de mobilisation qui s'annonce historique de nouveau comme les deux précédentes, euh, jamais vues depuis 1995, lorsque déjà à l'époque avait été tentée cette réforme ultralibérale sur le régime solidaire français des retraites. Alors République c'est tout au bout euh, là-bas et du coup le parcours va faire République jusqu'à Bastille qui est un peu en bas et euh, terminer à Nation. Et comme tu peux le voir je ne suis pas du tout équipé pour euh, aller à la, à la castagne tu vois. <rire> je suis pas du tout prêt à reprendre autant de, dans la gueule que euh, bah, la semaine dernière où je suis resté du coup les, tous les, pr les premiers jours hein, du 5 à partir du 5 jusqu'à la fin de la semaine euh, pour euh, assister à à toutes les actions et toutes les mobilisations qui ont eu lieu durant la première semaine de grève euh, générale ici à Paris. Et euh, là je dois me préserver un peu, je pense pas survivre à une prochaine charge euh, de, euh, de gaz acrymogène tout de suite. Hein. On verra plus tard mais là t'es là. Donc on va vivre ça ensemble, non pas en live comme on a eu l'habitude depuis quelques semaines déjà, mais comme avant, hein, avec un reportage monté et tout propre que tu pourras voir et revoir à ta guise. C'est quoi là tes euh... Le camion à eau est déjà de sortie, déjà prêt. Alors qu'en face, sur la place de la République, commencent à se préparer les cortèges des syndicats. Bonjour, je suis Sylvie. Je suis retraitée depuis le 1er décembre. Je suis gilet jaune et je viens de Nogent-sur-Seine. Et j'ai pu venir euh, à Paris grâce à la CGT euh, de la centrale de Nogent-sur-Seine qui a affrété un bus, un car. Et donc on est venu gilets jaunes et CGT unis et tout le monde était dans le bus, même les enseignants. Alors mon prénom c'est Béatrice et je suis retraitée de la centrale de Nogent-sur-Seine. Eh ben, Aujourd'hui, on est là contre la réforme des retraites, hein, parce que cette retraite, euh, tout le monde y sera perdant. Mais c'est pour plein d'autres choses, pour les hôpitaux, pour, euh, pour le mal au travail, pour, euh, on rejette la politique à Macron, on rejette le gouvernement Macron. Et en plus, il faut savoir que cette loi, euh, cette réforme de la retraite a été faite par deux Delevoye, qui a des conflits d'intérêts avec les assurances. Alors là, ça explose dans nos têtes, ça fait des petites bulles, c'est pas du champagne. Est-ce que, bah tiens, je vais pas vous poser la même question, c'est vrai que là, le Delevoye, Jean-Paul Delevoye vient de démissionner hier, et on a encore découvert qu'il avait encore 6 000 euros d'une autre, enfin voilà. Est-ce que, est -ce que cette affaire Delevoye a, a révélé quelque chose de plus fort en vous, une détermination encore Une indécence de plus, une indécence de plus, Il nous méprise. C'est des bras d'honneur en permanence, qui nous font en permanence. C'est épouvantable. Ils nous veulent notre argent parce que ces histoires de points, les gens vont cotiser. Et puis après, ça va, être, ça va partir dans des fonds de pension. Ça va partir euh, au 4,40. Enfin, c'est pas, pas acceptable. Pourquoi toujours réduire, Améliorons tout un système J'ai eu cette chance d'avoir un service public pendant longtemps et d'avoir, euh, je veux dire, euh, comment dire, une couverture sociale... Euh, Intéressante pourquoi tout ça n'est pas, pas pris en exemple pour que justement tout le monde puisse avoir euh, quelque chose de digne dans sa vie euh, euh, au niveau de ses couvertures sociales, de ses couvertures euh, santé, enfin de tout euh, du, du, du travail aussi. Enfin, il y a tellement de choses à dire que j'en bafouille. En fait, là, avec la réforme de la retraite, ils veulent faire comme avec la sécurité sociale. Maintenant, on a une mutuelle privée obligatoire. Ils veulent qu'on ait une assurance euh, retraite obligatoire qui passera par le privé. C'est tout. Le but, il est uniquement là. Et la sécurité sociale, après, ils vont s'en ils vont charger après la réforme des retraites. Donc il ne faut pas qu'elle passe cette réforme. C'est vraiment un... c'est symbolique. C en plus, ce n'est pas que symbolique, mais c'est symbolique pour la suite. Il ne faut vraiment pas qu'elle passe cette réforme. Et je pense que les gens l'ont bien compris. Bonjour, bah, je m'appelle Louis, euh, je suis infirmier euh, dans un hôpital parisien, en psychiatrie aux urgences psychiatriques. Ça fait euh, 23 ans que j'y travaille. Euh, J'habite dans le 91, je suis francilien. Aujourd'hui je suis présent en tant que soignant parce que c'est justement euh, pour sauver l'hôpital public. Euh, qui est vraiment euh, dans un état euh, lamentable, qui a été délaissé par les politiques depuis au euh, moins plus de 30 ans. Et que euh, là, on est quand même dans une chronique d'une mort annoncée, parce que si ça ne change pas, aujourd'hui, on est euh, voué, entre guillemets, à, à fermer des lits, fermer des services et ne plus répondre aux besoins de la population en, en, en, tant que, en qualité de soins. Donc euh, voilà, moi, je me pose vraiment la question aujourd'hui, l'avenir de l'hôpital public. Et deuxièmement, je suis ici en tant que gilet jaune, que depuis plus d'un an aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas répondu à nos attentes. Moi je travaille donc aux urgences psychiatriques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de gens psychotiques chroniques qui sont à la rue, qui sont précaires, qui sont SDF et qui, euh, qui ont du mal à avoir un accès aux soins. Il y a des équipes mobiles de psychiatrie qui, euh, qui sont créées, qui sont là, mais elles ne suffisent pas. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que la psychiatrie, aujourd'hui, on dit toujours que c'est la cinquième route du carrosse de la santé. Elle est quand même dépourvue de moyens. Euh, même dans les hôpitaux parisiens, il euh, y a une disparité de moyens. Moi, je travaille dans un hôpital euh, suivant euh, son secteur, suivant l'adresse où on habite à Paris. Euh, soit on est bien, bien lotis ou sinon on est euh, entre guillemets dans un secteur de, de, de type de l'époque de Charcot. Quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai vu de tout euh, dans mon hôpital et ça, je, je, aujourd'hui je, bah, je suis présent pour dire que bah, ça ne peut plus continuer parce qu'au au bout des soins, c'est une personne que l'on soigne, c'est une patiente qui a le droit, entre guillemets, d'avoir de, des soins de qualité et qu'on le soit disponible. Je suis Gilles Perret, euh, venu euh, en spécial à Paris, Place de la République. Non, en fait, moi je suis là parce que demain, je suis pris à Paris et donc j'ai avancé ma venue sur Paris pour venir là. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'être là. C'est pour ça que Xavier Mathieu va vous dire un mot avec moi. T'as pas le choix C'est très important d'être là aujourd'hui. C'est la Haute-Savoie. Ah, c'est la Haute-Savoie. Pas que. youtubeur le voilà. S'il y a un jour où il faut être dehors, c'est bien aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, ça vaut le coup de mettre un coup de collier. On sent qu'ils sont fébriles avec l'histoire de Delevoye. Il y a encore une, une opinion publique euh, de 70% qui soutient le mouvement. Donc euh, ça vaut le coup quand même de se bouger un peu le cul il est dehors aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est terminé ce soir. Après, on verra ce qu'ils vont faire avec la CFDT. Mais en tout cas, euh, je crois que ça valait le coup. Puis ici, il euh, y a du monde, c'est bien, on se sent moins seul. Bah, j'ai 54 ans et j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64. Euh, c'est terrible de de voir des gens aussi loin de la réalité en fait. Tu vois, moi j'ai mon frère par exemple qui travaille dans le bâtiment, qui est, qui est menuisier du bâtiment, il a 58 ans, il est broyé de partout, même 60 ans ça va être compliqué. Les gens ne comprennent pas que quand on dit qu'on fait allègement de cotisations sociales, eux ils appellent ça de charges sociales, les gens ne se rendent pas compte que c'est dans le salaire qu'on leur spolie. Ils n'ont pas conscience que les cotisations sociales, c'est une partie de leur salaire différé qui est fait justement pour remplir ces caisses. Quand on en fait cadeau au patron, on se polie ton salaire, on vide tes caisses et après on te demande de travailler plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a eu une arnaque, parce que c'est vrai que tu les entends tous et euh, évoquer le CNR en ce moment, Conseil National de la Résistance 1945, alors que justement à l'époque, la grande parole d'Ambroche Croisa c'était qu'il fallait se débarrasser des angoisses du lendemain. C'est-à-dire, ben voilà, offrir une retraite, offrir la santé, et aujourd'hui on nous remet de l'angoisse de la précarité, on sait très bien que ça va générer des, des pauvres, des vieux pauvres. Quoi. Je veux revenir sur le Conseil National de Résistance. C'est bien qu'ils s'en refèrent, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que pourquoi tous les patrons, ils ont lâché à l'époque C'est parce qu'ils ont tellement collaboré avec les Allemands, qu'ils avaient tellement peur de tout perdre, qu'ils ont lâché. Et aujourd'hui, comme à, comme à l'époque, tant qu'ils n'auront pas peur de tout perdre, ils ne lâcheront rien. C'est n'est pas peur, peur de perdre 10% ou 50%. Il faut arriver à un point, leur faire peur qu'ils risquent de tout perdre. Et là ils lâcheront, sinon ils ne lâcheront rien. Je compare toujours euh, les luttes sociales, tout ça, dans une cour de récré, quand tu étais gamin, il y avait toujours un mec qui était deux fois plus balèze que les autres. Et il faisait peur à tout le monde individuellement, tout le monde avait peur de lui. Les gens, le jour où ils comprendront que c'est les 99 qui restent, s'ils s'y mettent tous, ce mec-là, ils lui péteront la gueule en cinq minutes. Ce mec, il sera le cador, il est le cador, parce que individuellement, eux en face, ils divisent, ils rendent les gens individuels, ils les rendent individualistes. C'est-à-dire que la société, en fait, le peuple, la société est devenue ce que le capitalisme a fait d'eux. Des gens égoïstes, chacun pour soi, euh, toi, individualiste. C'est notre mort. Tant qu'on fonctionne comme nos ennemis, on est mort. Il faut garder nos règles, il faut garder notre solidarité, notre fraternité, il n'y a que ça qui va nous sauver. Laurent Daillot, euh, secrétaire général adjoint de la CGTR France à Roissy. Alors bon, euh, dès le départ, la CGTR France s'est mise en mouvement et euh, a été rejointe par euh, la majorité des syndicats, que même la CFDT. Donc, euh, donc oui, maintenant on est en convergence. On vise toujours euh, de converger euh, envers les, toutes les colères qu'ils puissent, euh, qu puissent avoir, parce que la précarité elle est partout, elle est aussi bien chez les hospitaliers que chez les profs même s'il y en a qui disent le contraire. Et euh, nous, Air France aussi, on a une, une image de, de nanti, entre guillemets, et alors que c'est complètement faux quand on est sur le terrain, on voit bien, on voit bien la précarité qu'il y a, mais euh, on est obligé à chaque fois de se justifier, comme les profs, comme la RATP, comme euh, Air France, on est secteur privé, on n'est pas du tout fonctionnaire. Depuis 2004, on a été privatisé. C'est une catastrophe sociale, une privatisation, sauf que ça n'a pas, pas ses effets tout de suite. Donc euh, c'est compliqué pour le salarié de percevoir ce qui va se passer dans 5, 6 ans. Et euh, c'est là où nous, au syndicat, on a notre rôle à jouer et on, où on, on informe les salariés sur ce qui va se passer. Après, en étant à la CGT, on nous accuse souvent de crier au loup. Malheureusement, sans être euh, Madame Irma, on a souvent raison. Et puis des cas de privatisation, il y en a eu déjà en fait derrière. Donc là, depuis 2004, quelle est la situation de chez Air France Air France, c'est 15 000 suppressions d'emplois. Tout simplement. C'est 15 000 suppressions d'emplois. Il y a beaucoup de médias étrangers en fait. C'est assez intéressant à voir. Là, c'était un média apparemment asiatique, mais j'ai prêté mon micro à, à deux journalistes libanais euh, qui, euh, qui avaient oublié leur, à leur hôtel. C'est quand même dommage, tu vois. Et, et avec eux, j'ai pu discuter du coup que bah, de leur côté, ils voyaient depuis l'étranger quelque chose d'international, quelque chose d'important, le fait que ça soit ici en France, comme si, euh, le, comme si finalement, il y avait un message lancé au reste de l'Europe et du monde, que bah, la France bouillonne comme ça socialement. Voilà, c'était très intéressant la discussion qu'on a eue. De toute façon, quand il y a une manif, j'en suis quoi. Euh, Je ne vais pas aller m'enfermer euh, dans l'hémicycle, même s'il faut gueuler sur le gouvernement là-bas. Bah, après, il y a eu une, une grosse journée euh, le 5 décembre, ensuite c'est retombé. Le fait qu'il y ait eu les annonces de Philippe et que maintenant euh, le gouvernement fasse l'unanimité contre lui, c'est maintenant que ça peut partir. Et que ça peut partir avec euh, euh, du bordel aussi. Le bordel c'est l'espoir, euh, voilà, que tout soit pas parfaitement contrôlé, maîtrisé, que ça vive, quoi. Donc... Euh... Et, les a... Et là, le, le, le départ de Delevoye, est-ce que ça peut jouer dans, dans, dans cette affaire bah, c'est un point de marquer. Euh, comme dirait De Gaulle, euh, à l'inverse, on a gagné une bataille mais on n'a pas encore remporté la guerre, quoi. Donc euh, c'est pas terminé. L'objectif c'est euh, le refus de la retraite à point mais j'irai à travers ça, c'est le refus d'un monde, c'est le refus... de euh, sa retraite et de son monde, quoi euh, donc euh, même la retraite, le refus de la retraite ça suffira pas, ça veut dire que ça sera une grosse victoire là et qui permettra d'être un point d'appui pour, pour penser à un autre monde ensuite, parce que même, même sur la retraite, la retraite telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle fonctionne pas non plus, tu vois, c'est pas le meilleur système du monde aujourd'hui, tu vois, il y a eu une augmentation en 10 ans de 157% du nombre de personnes qui touchent le RSA et qui ont plus de 60 ans, ça veut dire quoi c'est à court des comptes qui lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens aujourd'hui, ils n'arrivent plus à aller jusqu'à l'âge de la retraite en travaillant. La moitié des gens qui sont au chômage à 50 ans, ils ne retrouvent plus de boulot derrière. 4 personnes sur 5 qui sont au chômage à 60 ans ne retrouvent plus de boulot derrière. Donc on voit très bien le non-sens que c'est de reculer encore l'âge de la retraite. Mais de toute façon, même comme ça, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on augmente la, le, le taux de pauvreté chez les personnes âgées. En fait, on passe d'une retraite méritée à une allocation de pauvreté. Donc de toute façon, même le système aujourd'hui, il faut le revoir. Mais il ne faut pas le revoir pour qu'il y ait des gagnants qui soient encore plus gagnants et des perdants qui soient encore plus perdants. Il faut le revoir pour aller vers plus de justice et plus d'égalité pour tous. Alors, il y a un contre-projet là, par exemple, qui dit 60 ans, 40 ans de cotisation et le SMIC minimum pour tout le monde. Et ça, ça suppose qu'à la place de consacrer 14% du PIB aux retraites, on y consacre 16% c'est la grosse donnée du, du gouvernement. Bon, après, je peux faire tout mon speech, mais la, le, le gros point de blocage du gouvernement, c'est qu'il a dit on bloque les retraites à 14%. Même si demain, il y a plus de retraités, on bloque à 14%. Euh, pourquoi La part des dividendes, elle a triplé dans le PIB depuis les années 80. On n'a pas décidé de les bloquer. La part des 500 fortunes françaises, elle était de 5% il y a 20 ans. Elle, euh, elle, est, elle était à 25% à l'arrivée de Macron au pouvoir. Elle est aujourd'hui à 30%. On n'a pas décidé de les bloquer. Donc il si faut qu'on décide de bloquer ça aussi à ce moment-là, si on veut être juste. Mais si on va dans ce sens-là, si la, la réforme nous, nous permettra de partir plus tard, partir malade, partir précaire, et si toi et moi on le sait, eux aussi, est-ce est que c'est pas un projet de société qu'on nous, qu nous donne à, à marche forcée Non mais c'est évident que c'est un projet de société. C'est pas un petit bout comme ça, on tape sur la sécu, on tape sur le chômage, on tape sur les, le, le code du travail, donc il y a, y a il y a un mouvement d'ensemble. Là, c'est une bataille dans un, sur un champ de bataille qui est plus vaste et qui, que Macron n'a pas inventé, qui dure depuis 30 ans. En 1983, Lionel Jospin, qui est alors à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, il dit « nous ouvrons une parenthèse libérale ». Le problème, c'est que cette parenthèse n'est toujours pas refermée. Donc il s'agit maintenant de refermer une parenthèse libérale, de dire « ce qu'on veut, c'est... » Autre chose, il y a un désir d'autre chose dans la société française, mais on va le caractériser en disant par exemple, consommer moins, répartir mieux. Consommer moins, c'est le volet vert, et répartir mieux, c'est le volet rouge. Le gâteau, il est assez gros en France. Jamais la France n'a été aussi riche. Donc c'est comment on répartit ce gâteau pour que les gens puissent se loger dignement, se soigner dignement, s'éduquer dignement et vieillir dignement. Quoi. Et pour finir, avant de vous laisser partir à vos vagabonder aujourd'hui, hein, peut-être avec toute ce, cette morosité qu'on a autour, autour de nous, dans nos, chez nos proches, etc. Plein de gens sont d'accord avec nous, mais on décroché, On décrochait du vote, on décroché de, de battre le pavé, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour euh, redonner un peu, euh, j'allais dire espoir, mais redonner l'envie de se battre Bah moi c'était mon combat pendant mon, mon élection législative, hein, puisque je disais mon adversaire c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence, donc c'est comment on sort au quotidien les gens de la résignation. Ce n'est pas que les gens ne euh, veulent pas autre chose, c'est qu'ils y croient plus. Donc, euh, à un moment, ce qui est important pour nous, c'est de remporter une bataille. Et qu'importe la bataille, à la limite. Mais de remporter une bataille, moi, je dis, euh, la victoire va à la victoire, la volonté appelle la volonté. L'énergie euh, entraîne l'énergie. Donc, il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que je pense que là, on est à un point de bascule. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a un an, c'était les Gilets jaunes. Euh, on y était avec Gilles sur, euh, sur les ronds-points. Il n'y avait pas forcément la masse mais il y avait euh, la, une espèce de folie. Là maintenant on a la masse, mais il n'y a pas forcément la folie. Donc il faut qu'on ait un, une agrégation des deux, euh, que l'allumette s'approche de, de, de, de, de, de, de, de la dynamite. Quoi. Ben, merci beaucoup en tout cas, et bonne manif Merci à toi aussi Merci. C'est en train de se densifier, le monde arrive, afflue de plus en plus par milliers sur la place de la République et du coup, forcément déborde sur les routes et avenues aux alentours. Alors moi je m'appelle Solène, j'ai 26 ans et je suis interne en pédiatrie. Je soutiens la manif pour les retraites bien sûr et je suis pour que les gens continuent à se battre pour leur retraite, euh, mais moi c'est pas là pour ça que je suis là aujourd'hui. Comme vous êtes peut-être au courant, l'hôpital a de grosses difficultés. Au début c'était surtout les services d'urgence, et maintenant c'est quand même un mouvement qui s'étend sur tout l'hôpital. On a des gros manques de moyens, on a des gros manques de personnel, et pas seulement à cause de, du non-recrutement, mais aussi parce qu'il y a plein de, de professionnels qui fuient l'hôpital, qui n'est plus du tout attractif de par les conditions de travail qui sont catastrophiques, et des salaires qui ne revalorisent absolument pas les métiers qui font que toutes les infirmières et toutes les professions pas forcément extrêmement payées ne peuvent plus habiter à Paris et ne peuvent plus travailler à Paris et vont dans le privé. Mais après, on a des problèmes inhérents aussi aux urgences qui est que, euh, en fait, il n'y a pas de lit, il y a des structures qui sont complètement insuffisantes, qui ne peuvent pas du tout accueillir tous les gens qui se présentent aux urgences. Il y a des gens qui attendent sur des brancards, on attend de lits d'hospitalisation pendant... Mais on ne parle pas d'heures, on parle de jours. Et il y a des gens qui peuvent mourir de ça. Et, bah, pour nous, c'est enfin, pas pour ça qu'on a signé, enfin... On est médecin. Moi, moi au j'ai encore un autre problème qui est le fait qu'on transfère énormément les enfants en ce moment pour, pour aller chercher des réanimations disponibles à cause des fermetures de lits sur Paris et du manque d'infirmières. On transfère des enfants à Lille, à Amiens, à Nancy, à Rouen. Il y a des jumelles où il peut y en avoir une à Paris, une à Reims. Enfin, est... On, est, on a de la chance d'être dans un pays normalement qui est très social, qui donne l'accès à la santé à tout le monde gratuitement euh, avec des bonnes... Euh, une bonne qualité des soins et euh, on ne travaille pas depuis très longtemps mais je, depuis que je vais commencer à travailler je vois la qualité des soins se dégrader pour les patients et c'est absolument intolérable et même inhumain pour nous d'aller au travail et de ne pas pouvoir faire le plus qu'on pourrait faire pour les patients tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté globale politique, est-ce que vous ne la sentez pas comme ça, de nous pousser vers le privé en fait pour que ça profite à des fonds de pension, à des assurances privées c'est sûr qu'on se rue vers la privatisation de l'hôpital public, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, j'espère que non. Euh, mais c'est un gros problème pour nous en santé parce que ce ne pas les mêmes malades qui sont soignables en privé et en public. En privé c'est une prothèse de hanche, euh, quelqu'un qui va très bien, qui va rentrer le matin, qui va ressortir le soir, qui n'aura pas de complications. Et nous à l'hôpital public on va se retrouver avec celui qui n'a pas été accepté dans le privé, qui est multipathologique, qui est sous-anticoagulant, qui va saigner, qui va se compliquer, qui va devenir dément et qui va rester dans nos bras. Et, et nous, à l'hôpital public, on ne dit pas non à certains malades. On prend tout le monde, on ne se pose pas la question. Le problème du privé, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent qui ils veulent. Les enfants, vous savez, un hôpital privé pédiatrique, est-ce que ça existe Non, ça n'existe pas. Une leucémie, il ne va pas aller se faire soigner dans le privé, ça n'existe pas. Ça ferme des portes à énormément de soins. La privatisation de l'hôpital public, c'est pas possible. Donc il faut faire, il faut faire un plan d'urgence, c'est leur travail, ils sont ministres. Moi je sais réanimer des bébés, chacun son métier, ils débloquent de l'argent, ils sauvent l'hôpital public et ils nous pondent un plan correct qui réponde un petit peu à la hauteur de l'ampleur de la crise. <rires> ahou, ahou, ahou. J'ai rien entendu. Quel est votre métier, ahou, ahou C'est génial. Euh, je suis conducteur métro sur la ligne 4 à Clignancourt. Maintenant, je tenais à préciser à tous les Français, nous sommes solidaires de vous. Nous nous battrons pour vous. À savoir que tous les salariés ATP, en grande partie à, à peu près à 80%, ont reçu des propositions pour partir à la retraite plus tôt. Mais nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous restons solidaires pour nos enfants. Pour vous, tout solidaire Tout solidaire Merci beaucoup. Sur la ligne cap. ceux qui sont nés avant les années 87, on a reçu un courrier disant comme quoi on, on va garder nos droits. Mais aujourd'hui, on est là dans la rue pour défendre tout le monde, nos enfants, tous les corps de métier. Et on ne lâchera pas, jusqu'au retrait de la réforme. Qu'est-ce qui m'appelle euh, le besoin de révolution, le besoin de changer le système et même non pas de changer le système, mais de changer deux systèmes complètement. Euh, je remarque en voyant, en parlant aux gens, tous les gens qui sont là que ça dépasse largement l'enjeu des retraites. Que c'est un autre monde qu'on veut, un monde sans domination, euh, sans patriarcat, sans un monde égalitaire et juste. On se rapproche de l'anarchie hein. et, euh, et tout ça va falloir le construire. Euh, je crois que toi comme moi on connaît un peu euh, ce qu'est le militantisme et on a besoin aussi de moments comme ça où il y a de la foule, où il y a du monde pour, euh, pour prendre, prendre des belles énergies se sentir moins seul dans nos coins à agir donc euh, égoïstement je suis aussi là pour ça pour te croiser, pour croiser les copains militants les copines militantes euh, voilà parce que la retraite c'est très sincèrement c'est un grain de sable sur une plage entière de, de choses à faire bouger, tu vois. Donc voilà. C'était un dénominateur commun qui a fait que ça a bougé parce que ça va, ça nous touche dans nos chairs à la, à la fin de nos vies, quoi. Exactement. Ben, C'est très bien expliqué, complètement. On a tous euh, on a tous des parcours de vie d'humains à un moment euh, en fin de vie. On a tous des parents, des grands-parents. On sait que ça devient plus difficile. Et ouais, ça les touche. Mais euh, enfin, on pourrait reprendre... Euh, Point par point, toutes les exactions commises par notre gouvernement, mais c'est pas notre gouvernement, c'est dans le monde entier, c'est les gouvernements du monde. Ça va plus quoi, ça va plus, il faut absolument changer de système et, et revenir vers un système d'amour, d'échange, de partage. Ah, c'est beau, tu vois, ça c'est beau, il y a de toutes les couleurs, de, des gueules cassées, des cœurs brisés, tout le monde est là ensemble, ça fait du bien. Dans tout, dans tout cet amour qu'on vit, nous, en manif, on a l'habitude, comme tu disais à l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui désormais ont peur de sortir à cause de tout ce que tu sais, hein, les, les BD, les machins, les conneries, mais aussi la résignation qui habite nos cœurs aussi. Est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui pourraient nous regarder là et qui euh, hésitent, qui sont un peu sur le fil là, et j'y vais, j'y vais pas Alors Très, très simplement et très brièvement, je pense qu'on n'a pas le choix et que c'est une chance de ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que si on ne fait pas tout ça, on est de toute façon pris dans un cercle vicieux qui nous emmène dans le mur, qui amène... Euh, alors au niveau social, euh, on voit que tout se dégrade à l'échelle du monde. Au niveau écologique, on, on part vers la fin de la vie sur Terre. C'est ni plus ni moins que la question qui est en jeu, la fin de la vie sur Terre et du vivant, tu vois. Donc on n'a pas le choix. Donc c'est une chance. Vu qu'on n'a pas le choix, faut y aller quoi, et y aller à fond. Voilà. Donc, euh, et maintenant, faut agir maintenant. Et maintenant, ça peut aussi s'écrire en deux mots. En se tenant la main, maintenant. Donc tenez-vous la main et allez-y, maintenant. Que Macron démissionne, sonne, sonne, que Macron démissionne. Tienne, tienne, tienne, tienne. Comme j'en le voit. Comme Ruffin qui disait absolument aujourd'hui c'est aujourd'hui ou jamais. Est-ce qu'on est est qu partage ça, cette idée-là, maintenant ou jamais Oui, c'est maintenant euh, ou jamais. On a réussi euh, à avoir euh, le retrait de Delevoye, mais il a, il a eu un dernier oubli dans son retrait. C'est de s'en aller avec euh, son projet de loi. Donc euh, C'est ce qu'on dit aujourd'hui euh, dans la rue. Euh, on est quand même plutôt nombreux. Ici, on est en point fixe. Ça fait déjà plus d'une heure que les gens passent devant nous. Il n'y a, a toujours pas une seule organisation syndicale euh, qui est passée. Et il y a un mot d'ordre et un message très clair, quelles que soient les générations, quels que soient les métiers, pour nos vieux jours, on veut un niveau de retraite décent. Et on ne veut pas laisser la main mise au privé de, de notre système de retraite. Et donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est retirer le projet de loi de la réforme et la réforme de la retraite par point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds de pension... C'est des grandes assurances privées, c'est des, euh, des grandes multinationales comme BlackRock, là, et qu'en en fait, il n'y a aucun mécanisme de solidarité. C'est les plus riches qui, ne peuvent, qui peuvent se le permettre. Par ailleurs, c'est un système extrêmement risqué parce que c'est des actifs financiers, mais ça peut aussi, la valeur peut s'écrouler, hein, c'est déjà arrivé, euh, voilà. Et puis surtout, ça va nourrir encore les bulles financières, quoi. Et c'est 320 milliards d'euros par an, le système des retraites, sur lequel lorgnent depuis longtemps ces grandes assurances privées, ces grands fonds de pension. Et là, Macron est en train, avec son avec son projet de réforme, de leur, de, de leur faire un, un, un cadeau immense. Moi, je souhaite que le projet soit retiré. Donc, euh, autant de manifestations, autant de grèves qu'il faudra, euh, je serai là et je soutiendrai euh, ceux qui défendront jusqu'au bout ce retrait du projet de loi. Je veux aussi dire que bah, manifester, faire grève, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des euh, milliers de gens euh, ici qui perdent leur journée de salaire. C'est un coût financier. Euh, et si les gens font ce choix-là, c'est qu'ils ne veulent pas sacrifier leur avenir et qu'aujourd'hui, euh, les bloqueurs, pas, ce ne sont pas les grévistes, c'est le gouvernement qui fait euh, le choix de s'entêter et euh, bah, puisqu'il s'entête, on va lui montrer qu'on est plus entêté euh, que lui et on sera là jusqu'au retrait du projet de loi et j'espère euh, le plus rapidement possible parce qu'on veut tous passer des fêtes euh, tranquilles en famille mais maintenant, euh, la balle est dans le camp du gouvernement. De toute façon, on ne va rien lâcher. Hein. Si euh, le gouvernement ne lâche rien, bah, nous, on ne lâchera rien non plus. Et, euh, et ça va être euh, au rapport de force, et dans les jours et les semaines à venir, on va tenir. Ici, c'est « Art en grève », c'est un mouvement euh, de, de, de manifestation des travailleuses et travailleurs de l'art, aussi bien dans le champ des arts visuels euh, que des arts vivants, les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs. La raison pour laquelle on rejoint le mouvement aujourd'hui, c'est pour prendre part aux mobilisations euh, donc contre la réforme des retraites, mais également euh, contre le capitalisme tardif. Toutes les réformes qui vont aussi autour, c'est les réformes des retraites et le monde qui va avec, qu'on nous propose aujourd'hui. Et nous, euh, les artistes-auteurs, on est très concernés par cette question des retraites parce qu'on est à l'avant-garde du régime à points. On cotise aujourd'hui euh, un organisme qui s'appelle l'IRSEC et, euh, et qui est d'ores et déjà euh, un système de retraite à points donc euh, nous on est un, un milieu euh, très précaire en termes de statut et de rémunération donc euh, là je te parle des artistes auteurs mais euh, pour tous les artistes c'est pareil le monde de la culture euh, étant quand même un, un, un monde de travailleuses et de travailleurs et qui est pas, euh, qui, qui, qui est en, en souffrance sociale. La raison de ma présence ici, c'est la continuité d'un engagement dans le mouvement social depuis, euh, au euh, la loi travail, il y a bientôt quatre ans, ça, ça fait longtemps, et euh, voilà, c'est la poursuite, je crois que c'est le, euh, le même délire qu'on combat et... Et ça peut être potentiellement une bataille euh, décisive euh, pour eux comme pour nous, donc euh, je crois que c'est important qu'on soit là et les artistes aussi qui prennent conscience qu'ils sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres et que euh, on est dans le même bateau, voilà. Ta collègue ou ton ami, je ne sais pas trop, me disait que ton ami me disait que c'était le rejet d'un monde entier en fait, là un monde capitaliste, etc. Tu partages ça oui, bah ça se voit à travers la retraite. Hein. On a deux, deux idées de la retraite. D'un côté, la continuation du salaire hors de l'emploi ou hors du marché. Et de l'autre côté, une retraite qui est basée sur une espèce d'épargne tout au long de la carrière où on va être euh, un peu. Euh, on va avoir une retraite qui est à la mesure de nos performances passées sur le marché. Euh, donc c'est vraiment deux mondes. Un monde qui nous protège plutôt du marché, qui tente d'en sortir ou de sortir de la dépendance au marché et un monde qui nous y enchaîne. Euh, moi, c'est ça que je vois en fait. C'est une vision un peu. Euh, Très, très déterminé mais en tout cas c'est pour ça que je suis là. Et pour finir, est-ce que tu kiffes sa journée un peu La journée est super, le cortège à Rengrève est trop cool, il euh, y avait une super ambiance, on a réussi à avoir une sono, euh, ça a attiré les gens, on a pu distribuer notre acte, on a pu faire parler, il y a eu une, euh, un petit moment de communion avec la RATP aussi avec la ligne 4 en grève qui remontait le cortège, c'était super beau. Euh, voilà, j'ai une amie qui est euh, Samu de Paris ici, euh, c'est trop bien de voir euh, tout ça qui se mêle, c'est les youtubeurs, c'est cool, <rire> c'est génial. Est trop cool. On est tous là <rire> ouais, ouais, ouais. Merci à toi Merci à toi. Merci à toi. J'ai 19 ans, je suis étudiant à la fac de Paris 7, j'étudie les maths et l'informatique. Je suis mobilisé depuis, euh, depuis le début de la semaine là sur, euh, tous les matins sur, sur les piquets de grève euh, des grévistes RATP de de Paris et euh, à chaque manifestation, on bloque le matin et l'après-midi, on vient dans le moi dans le cortège étudiant dans le cortège travailleur. Et, euh, et on est tous, euh, on est tous ensemble euh, pour essayer de, de faire bouger les choses. Et Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe euh, en ce moment, c'est beaucoup plus important que, euh, que, que de rater une année de fac. Même, même, même si moi, je ratais mon année, ce serait pas grave. Je préfère ça que de, que de passer ma vie à, à, à me faire marcher dessus par, des, par réforme sur réforme et perdre tous mes droits les uns à la suite des autres. Et puis, euh, et puis bah là, on risque, là, le risque est de perdre plus de 300 ou 400 euros de retraite une fois qu'on aura travaillé toute sa vie. Et moi je veux pas travailler pour ça